Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice Calc. Nous allons voir deux techniques de formatage conditionnel pour réaliser une mise en forme alternée de ce type. La première consiste à tester si le numéro de ligne est pair. Ainsi, l'ajout ou la suppression de ligne sera toujours bien géré. Voyons comment procéder. Sélectionnez la plage, puis format, formatage conditionnel, Conditions, ou plus simplement cliquer dans la barre d'outils Conditions La formule Ligne de A2 donne le numéro de ligne de la cellule courante dans la plage sélectionnée Ajoutons pair pour tester la parité. A2 étant une référence relative, Calc adaptera la formule à l'ensemble de la plage lors de la validation. Il nous reste à créer ou sélectionner le style à appliquer. Cette technique est efficace, mais elle ne permet pas de gérer les filtres, car il y a peu de chances que les numéros de lignes affichés suivent l'alternance pair impaire Par exemple, si nous recherchons la lettre M, nous n'avons plus une alternance parfaite. Il y a une fonction qui tient compte des filtres la fonction sous total. Le premier argument est un nombre qui indique la fonction à utiliser. Le numéro 3 donnera le nombre de valeurs sélectionnées. Par exemple, sous total, le nombre compris entre 1 et 11, entre 1 et 11, 3, pour la plage, nous indiquons en absolu la cellule de départ et en relatif le numéro de ligne de la cellule de fin. Nous avons bien une valeur dans la plage A2A2. -A2. Si nous copions la formule, nous voyons que la plage augmente à chaque ligne. La cellule de départ reste la même, mais la cellule de fin, indiquée en relatif, a été incrémentée. Vérifions que sous Total tient compte des filtres. Toujours M par exemple. Nous avons bien... Un nombre de valeurs croissant avec une plage qui tient compte des données filtrées. Nous pouvons donc bâtir notre formatage conditionnel sur cette formule. Sélectionnez la plage. Condition. La formule est paire du nombre de valeurs contenues dans la plage. du style puis appliquer. Vérifions avec le filtre. Nous avons bien une alternance parfaite. Nous pouvons évidemment tester sur un paire au lieu de paire si nous désirons commencer le formatage sur cette ligne.